Bonjour les amis, c'est Yushka. Alors, bienvenue sur ma chaîne YouTube, le tarot des cinq soleils. Alors, nous sommes toujours dans la série, le tarot de Marseille à la lumière, donc, <rire> du tarot des cinq soleils. Alors là, je suppose que vous êtes en train de lire ce qui se passe derrière, je vous avais dit, en carte 5, là, euh, la dernière, euh, la carte précédente qu'on a étudiée, donc je vous ai posté, c'était la carte 5, c'était l'arcane du pape. Et puis on a vu, donc je vous avais montré avec des tas de trucs, euh, ça correspondait complètement. À un moment, disons, de notre époque, parce que Nostradamus, je, je vous ai dit que, je, ça je pense, je peux pas encore le démontrer, mais je le pense, et c'est pour ça que je le dis, ce n'est pas, mais je le pense vraiment de plus en plus fortement, que Nostradamus, il a vraiment repris Staron de Marseille pour mettre, disons, à la base, disons, au XVIe siècle, quinze et quelques donc, hein, euh, des tas d'indications euh, par rapport à la prophétie euh, des papes, qui... Maintenant, lui sont attribués le livre de la prophétie des papes ou le livre de Malachie. Donc, je reprends un petit peu ce que j'avais dit en, dans la vidéo, disons, qui concernait le, la carte 5, donc le pape. Je disais donc, ben, Nostradamus, il était quand même bien dedans. Et que la, le tarot de Marseille pour moi disons il s'appelait différemment avant mais on s'en fiche de ça on sait de quoi on parle et bien euh, c'était disons euh, le le le petit formateur derrière qui a mis toutes ces signes cabalistiques et tout qui nous a fait comprendre comment fonctionnait euh, disons ce, ce, ce jeu avec des rappels c'est un grand cabaliste je vous le répète à nouveau Nostradamus et donc il s'amusait à, à jouer avec des renvois et, et des mots et des choses comme ça. C'est comme ça qu'il faut le prendre. Il beaucoup beaucoup d'humour. Euh, oui parce que la cabane quand est bah ça développe l'humour Et voilà pourquoi je suis toujours contente parce que c'est plein de surprises et c'est plein de gaieté. Hein? Alors là on va se dérider maintenant parce que je vais vous dire une chose. On va étudier la carte 6. Alors, ça, c'est un truc de fou. Là, regardez ce que j'ai dit. Quand la prophétie parle. Donc, à un moment donné, euh, il va y arriver quelque chose. Vous savez, la fin des temps, la fin de la papauté, la fin de ceci, la fin d'un monde, un tel, etc., etc. Et je vous ai dit qu'en 2018, dans, il y a beaucoup de choses qui bougent. Et qui fait que vraiment, là, ça va... Roum, roum, roum, ça décompte, ça décolle. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer maintenant. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, on va décoller. Hein? Donc, là, je reprends mon petit truc. On est en plein, mais en plein dans cette prophétie. Regardez un petit peu ce qui se passe. On avait vu tout ça pour les papes. Je ne vais pas recommencer. Il faut aller voir la, la vidéo euh, carte 5. Hein? Donc, alors, quand il y aura deux papes, on a vu qu'il y a deux papes, qu'il y a eu deux papes à un moment donné, disons, au Vatican. Un truc de fou, ça ne ça s'est jamais passé comme ça. Il faut aller voir la prophétie des papes, il faut aller voir, disons, la vidéo précédente. Donc, je ne m'y attarde pas. Et également, donc, on comprend que dans ce jeu-là, regardez, un chef d'État avec une femme plus âgée. Quand on commence à découvrir un bout de prophétie, et puis qu'on est dedans, après c'est très facile de pouvoir tourner les pages. Et ça c'est un système qui est vraiment typique à Nostradamus. Euh, c'est quand on est dans la prophétie, qu'on sait qu'on est dans la prophétie. Vous voyez Et donc on voit euh, tout ce qui se passe et comment il a nuit. Et de quoi il s'est servi pour nous le, nous le mettre Alors, regardez. Donc, là, on repart vers l'amoureux. L'amoureux, je vais tout de suite vous dire, euh, porte une, deux, deux femmes à l'intérieur. Voilà, il y a une femme qui est plus âgée, il y a une femme qui est plus jeune. En réalité, euh, la femme qui est jeune, elle est jeune comme lui, à la même âge, on voit bien. Or, la femme qui est plus âgée, avec le jeune homme, on voit qu'elles ont... Il y, y a un rapprochement, ils sont ensemble, il un rapprochement. Eh bien, figurez-vous que notre président de la République, puisque nous sommes en 2018, lorsqu'il fréquentait donc euh, Brigitte Macron, qui allait devenir donc son épouse, maintenant c'est la première dame, eh bien, à l'époque, euh, il lorsqu'il fréquentait donc euh, cette, cette dame, sa future épouse, elle était plus âgée que lui, elle reste plus âgée que lui, mais il faisait croire à ses parents, donc, qu'il fréquentait la maison parce que c'était la jeune, soi-disant, c'était un prétexte, donc, euh, qu'il qu allait voir, tout simplement. Je n'ai pas, pas plus de détails, donc, mais c'est une histoire qui est connue et il se plaît même à le, à le raconter lui-même. Hein, donc, il hein, n'y a pas de, de ragot là-dedans, hein. mais moi ce que je vois, c'est, mais alors d'accord, là ça me parle, effectivement il y a un rapprochement, disons, euh, très intime avec cette personne qui est plus âgée. Là, on peut le comprendre, mais maintenant je vais aller un peu plus loin. Je me suis intéressée à sa date de naissance. Alors, sa date de naissance, il est né le 21 12 1977, ce qui fait que c'est un Sagittaire, d'accord Donc, avec la planète Jupiter qui représente le pouvoir. Mais si tous les Sagittariens étaient chefs d'État, euh, non, hein, ils se retrouvent pas non plus tous dans le jeu de, euh, de, de, de ce jeu de tarot. Il hein. ne faut, faut pas exagérer, donc... Là, on marque des choses qui sont tout à fait exceptionnelles. Alors, Monsieur Macron a, sa, a la lune, donc en taureau, et il a le soleil dans Sagittaire. Qu'est-ce que ça veut dire, ça Ça veut dire qu'en définitive, le taureau, on sait bien que c'est un chiffre 6, excusez-moi, on sait bien, euh, pour moi, c'est un abus, hein, de, souvent euh, comme ça, 6. Voilà. Euh, ça, c'est le numéro de la carte, carte 6. Et la lettre, voilà, c'est un BAP, c'est un 6, donc. Hein, et il y a toujours, une, avec le 6, une connotation, je veux dire, euh, euh, de rapprochement, l'amoureux, vous voyez. Là, on va parler de ça, l'amoureux, effectivement, bah, est amoureux, là, comme on le représente. Et qui est donc cette, cette personne, là et eh bien, on voit qu'il y a une petite flèche, là. Cupidon, vous, vous rendez compte, il s'est servi, pour faire ce dessin, il s'est servi en définitive de la flèche qui représente tout simplement le symbole de Jupiter, ici, euh, du Sagittaire, vous, vous rendez compte donc, à nouveau, maintenant, vous avez l'habitude un peu de comment fonctionne euh, ce tarot de Marseille qui, je le répète, je pense, de toutes les façons est attribué, dont l'auteur est, est Nostradamus, pour avoir autant de, de finesse et d'humour, de connaissance. Et vous vous rendez compte, c'est des prophéties, ça, quand même. Hein il nous dit qu'à un moment donné, avec la carte 5 boum, il y aura deux papes. Et là, dans le même temps, il y aura un homme, un chef d'État et tout, qui aimera, euh, donc qui a sa lune, qui, qui, qui, qui est en même temps, euh, qui a deux fois le 6. Parce que ça aussi, il faut quand même que je vous le dise, monsieur Macron, euh, euh, c'est un 6 ici, parce que c'est la sixième carte, la lune, en taureau. Mais ici ça nous voit un 6 parce que avant quand il y avait tous les nombres naturellement sur les cartes et eh ben ça le diable le sagittaire c'était la 15e carte et ça portait le nombre 60 et à nouveau on retrouve un 6 mais ça c'était la dizaine donc effectivement il y a 6-6, vous voyez, il y a, des, il y a plusieurs 6 qui sont apportés. Et ça correspond complètement, disons, à, ben, à sa façon d'être et à sa personnalité, de ce qu'on voit, disons, et de ce qu'on vit dans notre époque. Alors, là, je voulais quand même vous dire, je ne vous avais pas montré, avec la carte 5, le pape il y avait tellement, disons, de choses à montrer, et parce qu'on parlait de prophétie, je n'ai pas amené en plus de ça les cartes de papus, etc. etc. Je vous dis tout de suite, hein, euh, papus, concernant, disons, les... Euh, je vais regarder sur les dictionnaires des, des, des symboles aussi, mais je crois que pour, pour, concernant, les, concernant les signes, ils ne sont pas trop trompés, ils ont bien dit que chaque carte était à peu près dans le signe, mais alors, après, ils sont partis dans un délire épouvantable concernant, disons, euh, euh, la description de la carte. Il faut rester simple, hein, hein? Ici, c'est un taureau, et ben voilà, et ben, la carte, elle réagit comme un taureau. C'est-à-dire l'amour, la stabilité, vraiment, envie de se planter, d'être bien hein, chez soi, voilà, de fixer quelque chose. Voilà, c'est comme ça qu'il faut, faut dire. Mais c'est pas la peine d'aller chercher des mots euh, très savants et tout euh, euh, pour avoir. Euh, c'est pas, comment on va dire. Euh, c'est pour noyer la personne qui vient chercher un renseignement. Et en général, quand on donne des flots et des flots et des flots de mots qu'on comprend rien du tout, c'est justement parce qu'en général la personne, elle elle connaît rien du tout, donc elle brouille l'écran avec des grands mots, on va dire. Il faut être simple, hein, voilà. Il faut rester simple. Alors, voilà, l'amoureux, c'est l'amoureux, effectivement, parce que tout simplement, c'est une carte aimante. Et si on va, disons, beaucoup plus loin dans, dans, euh, dans, dans la signification... Euh, ça, ça correspond simplement aux relations et aux amis, hein, les amis de cœur, les amis, les relations, euh, parce que c'est une carte, ça, ça veut dire aussi euh, l'ami, aussi, tout simplement, l'ami, vous voyez, hein? alors l'ami, l'amoureux et tout, c'est les bonnes relations, hein? c'est une carte de bonnes relation, hein, et eh bien, écoutez, je vous dis au revoir, les amis, et puis j'espère que oh, ben, cette petite vidéo, disons, vous a euh, amusé, hein, tout simplement, et eh bien, à la prochaine fois pour euh, ben, la prochaine carte, hein, qui sera donc la carte 7, hein, et ça sera le chariot. Ah, oh, mais je ne vous ai pas remercié, je vous remercie aussi, bien sûr, de votre présence, et de vos likes, et de vos partages. À la prochaine fois, les amis. Au revoir.